L'arbre Oumu. On... Bonjour mes chers élèves. Vous êtes bien vus. Aujourd'hui on va voir euh, des activités pour grammaire. Je vous invite euh, de prendre votre cahier d'activités. L'arbre on... De la part de Cedrap CDPL Aujourd'hui on va voir côté grammaire. D'accord allons-y on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Alors ouvrez s'il vous plaît votre cahier d'activité, page 48. Vous pouvez aussi voir la page 80 dans le manuel. Grammaire les accords des verbes avec son sujet de avant de faire des exercices, correction si des exercices, il vaut mieux de faire rappel. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. C'est ce qu'on appelle l'accord. La petite fille appelle mamie. La petite fille, c'est le sujet au singulier. Appelle, c'est un verbe au singulier aussi. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Comme l'exemple, les deux sœurs appellent mamie. Les deux sœurs, sujet pluriel, appellent verbe au pluriel aussi. C'est ce qu'on appelle les accords du verbe avec son sujet. Deuxième partie. Encadre le verbe et souligne le sujet. Les lèvres en son cartable. Mon frère aide mon père. Aimes-tu les films d'action les piétons attendent l'autobus. Il nettoie sa voiture. Maman et toi chantez. faux. Je rappelle encore fois, mais lentement. L'élève range son cartable. Alors, où est le verbe Il se place toujours. Aux deuxième place. Range. Le sujet, c'est l'élève. Mes frères, aide mon père. Toujours le verbe occuper. Deuxième place, « Aide ». Le sujet, c'est « Mes frères, aimes-tu les films d'action ?» C'est une phrase interrogative, se forme une question. Alors, je dois faire attention. Le verbe ici, c'est « Aime ». Première place, « Aimes-tu les films d'action ?» Le sujet, c'est les piétons attendent l'autobus. C'est attendre, c'est le verbe. Les piétons, c'est le sujet de verbe. Attendre. Il nettoie sa voiture. Il, c'est le sujet. Il nettoie, c'est le verbe. Maman et toi, chanter faux. Chanter, c'est le verbe. Le sujet, c'est maman et toi, ça veut dire vous. Alors, vous allez tout simplement cadrer le verbe et souvenir le sujet. Dans chaque phrase, entoure les verbes et range-les dans le tableau. Voici des verbes, les verbes au singulier le verbe pleurer. Ma mère prépare des légumes pour le repas. Prépare, c'est un verbe au singulier. Les enfants mangent trop de pâtisserie. Mange, c'est un verbe au pluriel. J'aime la viande cuite au four. Aime, c'est un verbe au singulier. Les sportifs boivent beaucoup d'eau. Boivre, c'est un verbe au pluriel. Tu épluches les fruits, tu épluches les fruits. Éplucher, c'est le verbe au singulier. Ça de moi nous prenons le bus, prenons, c'est un verbe au pluriel. Ma mère prépare des légumes pour le repas. Les enfants mangent trop de pâtisseries. J'aime la viande cuite au four. Les sportifs boivent beaucoup d'eau. J'épluche les fruits, celle et moi ne prenons plus. Alors, où sont les verbes singulier C'est prépare. Aime voilà. et plus. Qui sont les verbes pluriel C'est mange. Les enfants mangent. Boivent. Les sportifs boivent. Prenons, nous, prenons. Alors, on complète cette phrase avec le sujet qui convient, c'est la dernière activité pour aujourd'hui, malheureusement. Et la prochaine vidéo sera donc pour d'autres, d'autres, d'autres leçons. Euh, attendre l'heure du repas. Alors, qui attend l'heure du repas Mes grands-parents aiment préparer des desserts. C'est ma soeur. Explique comment avoir une bonne alimentation. C'est le maître. Sont bons pour la santé. Les légumes brillent dans le ciel toutes les nuits. Les étoiles tournent autour du soleil. La terre. Alors, la terre qui tourne autour du soleil. Alors j'ai ici la terre. Alors qui brille dans le ciel toutes les nuits, ce sont les étoiles. J'ai ici les étoiles. Ils sont bons pour la santé. Qui sont bons pour la santé les légumes. Alors j'ai grisé les légumes. Qui explique comment avoir une bonne alimentation, c'est le maître. J'ai c'est le maître. Il me prépare les desserts, qui prépare les desserts, c'est ma soeur. Alors j'ai dit j'ai c'est ma soeur. <rire> Et qui attendent l'heure du repas, ce sont mes grands-parents. J'accroissais mes grands-parents. Alors c'est fini pour aujourd'hui. prochaine vidéo sera donc pour d'autres, d'autres activités. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Jacobinique TV. Et de cliquer sur la cloche pour l'abonnement mes chers élèves. <rire> Très bien, alors à la prochaine.